Salut tout le monde, c'est Détard j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un petit essai. Comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, on va s'essayer au semis. Alors, on est en plein mois d'avril, donc euh, je pars du principe que euh, j'ai un petit peu commencé dans ce sens-là, sur la chaîne. Vous l'avez vu ou pas peut-être, suivant quand vous voyez la vidéo. Mais euh, je me suis essayé avec des petits pots comme ça, qui sont hyper simples, donc pour faire pousser des fraises des bois, des arachides, vous avez différents dans ce type-là type qui fonctionne euh, qui fonctionne très bien et en fait ça fonctionne avec juste vous avez euh, un palais de terre ou deux qui réagissent avec l'eau et quand ils sont en contact avec l'eau ils prennent du volume euh, et du coup ça permet de créer une sorte de terreau, de, de compost, prêt à l'usage pour faire de la plantation de, voilà, pour, pour faire de la plantation et des semis euh, par rapport à tout ça, ça fonctionne très bien parce que jusqu'à présent il y a un peu les fraises des bois qui, qui poussent, bon là comme vous le voyez elles sont pas très grandes, hein. c cette année elles font rien du tout. Mais euh, dans l'idée, c'est quelque chose qui fonctionne. Et par rapport à cette thématique-là, euh, depuis des années, je fais un peu des réserves de graines, des séchages de graines diverses et variées, pour avoir justement de quoi, euh, de, de quoi euh, m'essayer en fait. Et donc, par exemple, dans ce cas présent, j'ai euh, des pépins de raisin. Là, j'ai de la cerise. Euh, ici euh, des prunes et ici des pommes. Alors, euh, les graines sont immergées dans l'eau déjà parce qu'elles étaient au sec pendant euh, pas mal de mois. Euh, et que par rapport aux fraises des bois, euh, ce qui était conseillé c'était de les laisser 24 heures ou même plutôt 48 heures dans l'eau pour justement euh, accélérer la germination ou autre. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est conseillé, déconseillé, si c'est un plus ou un moins par rapport à la date de germination, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, dans mon cas, a vraiment très bien fonctionné, ce qui a fait qu'au bout de quelques jours, les premiers plants germaient et depuis, bah, ça pousse quand même correctement. Donc, en partant de ce principe-là, je me suis dit que déjà, j'allais immerger les graines, donc peut-être que ça permet un petit peu de les réveiller ou autre. Euh, J'ai pas de terrain ni de jardin donc qui me permettrait de récupérer de la terre ou du compost et autres et d'avoir un, un bon départ pour mes graines. Du coup, euh, je vais partir sur euh, ce genre de projet, de produit-là, de terreau universel un peu. C'est exactement le même principe que pour la fraise des bois. Hein, C'est de la terre qui prend du volume, Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez euh, la terre, on la fout dans la flotte et ça fait du terreau. Et voilà, dans l'idée, normalement, ça peut très bien fonctionner. Et pour allier ça, j'ai trouvé ce genre de système-là, de plan, de bac plutôt, avec donc les des logements pour faire pousser donc comme ça on fera différents essais donc avec voilà des graines donc cerises pommes euh, prunes euh, citron du coup les fraises des bois sont en cours et je mettrai peut-être également des tomates aussi euh, qui ne seront pas forcément qui n'auront pas été dans l'eau enfin je ferai deux essais et tout histoire d'avoir un petit peu un point de vue général sur tout ça si jamais vous voilà vous êtes un petit peu plus au fait de, des semis et autres de comment ça peut bien fonctionner pour être sûr que ça gère n'hésitez ben, pas à me dire en commentaire après dans ce cas précis c'était des graines qui étaient euh, au sec ou à l'écart depuis des mois et vraiment voilà c'est pas des choses qui ont été euh, qui ont été achetées. donc je sais même pas <rire> si de base ça pourra fonctionner mais bon étant printemps ça commence à faire un peu beau ça commence à être sympa donc euh, euh, voilà, c'est un petit peu en avancement de tout ça parce que j'ai un projet de mettre une jardinière surélevée, une jardinière pour la terrasse, donc j'en ferai également une vidéo évidemment. Euh, mais voilà, c'est un petit peu pour amorcer tout ça, comme ça quand il y aura la jardinière le mois prochain, normalement les plants auront déjà poussé on pourra les transposer ou alors les mettre dans des pots et voilà avoir un suivi sur la pousse et tout. En plus, avec en lien avec le projet Sequoia qui viendra sur la chaîne et qui sera normalement très important et également en lien avec ça. Si les plants ici germent euh, de très bonne manière eh bien, ce sera utilisé pour le projet Sequoia et comme ça on aura vraiment des choses vraiment très sympathiques dans les années à venir, donc voilà je, on, va, on va avancer dans tout ça, je vais vous expliquer tout ça et puis bon voilà, on est à peu près avec tout le matériel donc on a les graines ici qui sont émergées depuis hier soir donc depuis euh, une vingtaine d'heures, voilà grosso modo c'est ça on a notre kit ici donc pour tout ce qui concerne vraiment les semis et la dépose dans les pots. Euh, donc euh, ici il y a un bac étanche également, hein, comme vous voyez là. Okay. Ici on a le terreau, là on a de la flotte pour le volume. Également on a la bassine parce qu'on oui, va faire le mélange ici. Donc on va laisser les graines de côté. Donc comme je vous ai dit, pruneaux, euh, pruneau, pomme, citron et même cerise. Alors à savoir si ça va germer, ça c'est le mystère absolu. <rire> Et une petite bêche aussi également. Comme ça, on pourra tout faire. Alors, c'est peut-être fait pas très professionnel, profos, professionnellement parlant, excusez-moi. Mais bon, il y a l'envie de bien faire. Donc, euh, donc voilà dans l'idée ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a plutôt de la gueule. Donc, on m'a indiqué que normalement ça pourrait bien fonctionner. Donc là, c'est fait avec de la coco. Hein. Donc, on va plutôt voir ça. Donc, euh, mélanger, arroser. Là, on a ça, donc une portion. Hein, ok. Essayez de gratter le petit bout, là. Voilà, plus ou moins une portion. Ça, ici. Donc, du coup, on va mettre de la flotte, donc un demi-litre, normalement. Donc, je vais laisser ça... Dans votre champ de vision, juste là. Pendant ce temps, je vais m'occuper de ça. Donc, si vous demandez, c'est de la marque Norten Growing Kit 5x5x28. Ok. Donc, on a un petit peu le la coco qui a l'air de prendre du volume légèrement. Donc, on enlève ça. Bon, voilà, au bout d'une bonne dizaine de minutes, ce que ça donne. C'est un petit peu plus sympa. Hein, la texture est déjà un petit peu plus cool. Euh, concernant justement la, la texture, en fait, dans l'ensemble, la coco prend beaucoup de volume j'ai l'impression lentement mais sûrement comme on dit et ce qui fait que la part d'eau est quand même beaucoup beaucoup plus petite il n'y a vraiment plus que ça en fait pratiquement enfin, plus beaucoup et c'est ce qu'on recherche donc j'attends, ça continue de de se gorger de flotte ce qui est quand même cool, je continue de mélanger de temps en temps l'avantage de ça c'est que vu la quantité il y a moyen de peut-être en remplir la moitié en fait. Vous voyez, on a quatre. Donc, on a deux blocs de six trous, de six opercules, et deux blocs de huit opercules. Okay Vous voyez, comme ça. Donc, en gros, ça fait tac et tac. Et ce qui est plutôt cool. Donc, en vrai, je pense que je vais commencer par en remplir un entièrement. L'avantage, c'est que comme on a un bac en plastique à l'intérieur, même, même deux, on a un double bac. Ah non, c'est encore mieux que ce que je pense. En fait, ça doit... C'est ça. Ah, je crois que c'est un bon délire, en fait. Ça fait bac et serre. Et ouais, ça a été bien pensé, cette connerie. Vous voyez le délire Est-ce que vous commencez à comprendre le délire <rire> Donc c'est encore plus cool que ce que je pensais. Donc en vrai, c'est un peu en mode petite serre. Donc c'est sympa, ça pourra conserver l'humidité et la chaleur. Ah, c'est bien ça. Vraiment cool, il y a moyen que ça gère encore plus vite Donc on a actuellement nos pépins de raisin hein. Là on a la pomme Alors ce qui est intéressant avec les pépins de pomme C'est que il y en avait un bloc où il y en avait, donc j'avais deux sachets Il y en avait un où il y en avait deux et un autre où il y en avait trois Et ceux où il y en avait trois, ils ont coulé dès le début Et ceux où il y en avait deux, ils sont restés en surface pour au final couler donc je ne sais pas trop si ça a une importance, une influence si c'est un peu comme les œufs qui, qui coulent du coup si ça indique que s'ils coule, c'est bon et s'il flotte, c'est mauvais donc je ne sais pas du tout donc si jamais vous avez des, des références sur ça, des informations n'hésitez bah, pas à me dire parce que je ne sais pas du tout donc euh, au cas où ça pourrait être intéressant de savoir ça Donc, nos cinq pépins de raisin, et là on a les prunes. Et nos petites prunes. Donc là, ça commence à être pas mal plat, alors voilà Vous voyez la coco là, comment ça donne c'est pas mal ça commence à être pas mal, bon au moins ce sera bien gorgé de flotte ça à ce niveau là il n'y a pas de problème ça ça le fait alors c'est bizarre parce que sur les portions de flotte c'est noté un demi litre pour une portion actuellement j'ai mis trois portions et la carafe euh, bah, la carafe faisait bien un bon litre je pense ou peut-être un peu plus donc en vrai normalement bah, euh, il devrait plus y avoir de flotte alors je ne sais pas si je me suis euh, niqué dans les dosages ou si ça prend un peu plus de temps vu que c'est de la coco je ne sais pas Et là, la flotte, vous voyez, ah, peut-être que vous ne voyez pas trop, mais il y a principalement plus que qu'un quart de la bassine. Donc c'est quand même plutôt cool. Je pense que je vais remettre un petit peu de flotte. Ou alors au pire, je garde ça de côté et puis je le rajouterai. Ouais. Bon. Pour l'instant, je garde ma mixture de coco. Donc, ça, on a ça. Donc, ça, je vais les laisser de côté, les deux. Hein. Comme ça, au moins, je pourrais bien remplir ça correctement. Si jamais ça déborde ou autre, ben voilà. Donc, allez, on va commencer le remplissage au bout de ouais, une quinzaine de minutes de d'amoindrissement. De, de, enfin, comment on peut dire. Voilà, regardez-moi ça, c'est pas mal cette histoire. On va faire ça comme ça. S'il y a besoin... Ah ouais, mais là, à ce rythme-là, j'en ai carrément trop mis. Après, j'espère que ça fonctionnera bien. Que C'est quelque chose, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. On m'a dit que normalement, ça devrait euh, germer sans trop de problèmes. On va pas trop compacter, parce que bon... Alors je vais peut-être pas en mettre beaucoup, comme ça je mettrai les pépins et au cas où j'en mettrai une petite couche par-dessus. Enfin, les pépins, les... Tout, ce qui... tout ce qui a besoin. Voilà. Donc on va tester tout ça donc du coup là on est dans la dernière phase donc on va mettre euh, on va, je vais vous le laisser dans votre sens non dans ce sens là du coup regardez ça face à nous euh, et comme ça je vais savoir ce que j'ai mis donc hyper simple on va commencer par ça donc cerise ici alors il y a un bout de papier avec tout simplement parce qu'en fait euh, je les emballais dans du euh, comment s'appelle dans du sopalin pour les sécher enfin je les laissais sécher naturellement en fait donc euh, du coup c'est pour ça qu'il y en a aussi pas mal pour les euh, pour les raisins euh, pour les citrons excusez-moi bon donc tout en haut à gauche cerises cerises de gros pommes. ok donc là on a les prunes alors là on va mettre les pommes donc en vrai les pommes j'ai envie d'en mettre dans deux là donc les pommes on va en mettre deux par truc je sais pas du tout ce que ça va donner donc allez un ici et un ici ok donc là pommes pommes Ouais, je pense que je vais, je vais faire une playlist qui va s'appeler euh, Chronique d'un apprenti jardinier ou un truc comme ça. Et puis la dernière, on va mettre les.. Non, alors on va mettre deux pommes, on va rester là-dessus, tiens. On va rester là-dessus, sur deux pommes là. Même pas. On va mettre une pomme ici et une pomme ici. Ce qui fera qu'on aura un carré de pommes. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour.. Euh, se rappeler de tout ça donc voilà la coco on recouvre donc en vrai j'en mets pas une énorme couche hein. ça, ça se compte en millimètres c'est vraiment histoire que ça puisse chauffer que vraiment comme pour les fraises des bois en fait elles ont été posées et puis comme ça ça chauffe et ça fait pas trop profond ça fait assez profond pour que les lumières enfin pour que le soleil pénètre le le truc mais ça ne fait pas trop profond pour que ça puisse germer, pour que ça puisse remonter. Donc euh, voilà pour ça, plutôt cool. Donc, face à nous, il y a un carré de pomme et une cerise ici. Pour le dernier truc restant, on va mettre deux citrons. Voilà. Et après on va faire trois citrons et trois euh, prunes. Voilà, comme ça on va charger le truc. Ou alors, ouais, je sais pas trop. Ok. Ok, donc là, on a citron. En vrai, je pense que je vais.. Euh J'en mets 4. Là, j'en mets 3. En vrai, je sais pas si ça va germer. Donc, à la limite, on va les, les charger un petit peu plus. Hein. Et puis, si jamais ça germe plusieurs trucs, eh ben, on, je sais pas, on, on se démerdera. On, <rire> on improvisera un truc. N'importe. On verra si ça germe. Là, tac, tac, tac, tac, pas trop tassé. En général, c'est surtout posé. Le dernier, on va mettre tous les derniers citrons qui nous restent. Là, il y a 5 citrons. Donc en gros, ça fait pomme, citron, cerise, citron et la prune. Ok. Ça on recouvre le truc et en vrai bon c'est pas grave s'il reste un petit peu de, de terreau tout ça je vais le mettre dans, dans les bois. De toute façon c'est de la coco, hein, ça va pas. Ça va pas germer hein, non plus. Enfin si il faut que ça germe mais pas la coco. Du coup euh, ces trucs-là c'est juste des fibres de coco de ce que j'ai compris. Il y a 80% de cible de coco et 20% de terreau de base. Qui fait que normalement ça fait un plutôt un beau mélange de ce que j'ai pu comprendre. Et. Du coup, là, on a de la prune, donc on va en mettre, ok, alors, une là, une là, et une là, et après, de la. ok, alors je sais pas si les prunes, il y a besoin qu'elles soient à l'horizontale ou à la verticale pour bien pousser, donc là, il y en a trois à la verticale et là à l'horizontale, et les autres, ben, on va les... On va les mettre aussi on va les mettre sur la tranche <rire> comme ça on va tout tester donc là on en aura des prunes qui sont sur la tranche là qui sont sur le dos et là qui sont plantées et là c'est complètement du, du talent j'aimerais vous dire du talent complètement en tout cas c'est c'est gorgé de, de flotte d'humidité ces trucs là donc en vrai Niveau captation d'humidité, je pense que on est plutôt pas mal. Hein. Et puis si ça germe, eh ben, tant mieux, ça fera une dizaine, même une quinzaine de plants qui pousseront un petit peu de tous les côtés. Ce qui est plutôt une bonne chose, c'est ce qu'on recherche. J'en je, parlerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs sur tout ça. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, voilà, pour tout ça. Et du coup, j il me reste des graines de tomates aussi. Je pense que je vais les mettre. Et du coup, là, il me reste tout ça. Non, vous savez quoi Je vais laisser ça euh, comme ça. Je vais remettre ça. Non, je ne vais pas les mettre dedans. Je vais les laisser à l'écart. Je vais laisser tout ça, voir si ça veut pousser. Vous aurez le suivi sur la chaîne évidemment, et à la suite de ça, eh ben, on verra si du coup je mets des plants de tomates dans ce qui nous reste là. Et du coup, j'ai la recette pour la coco, donc sur ça, <rire> ça pourra bien fonctionner. Bon, et eh ben voilà, et eh ben du coup, euh, notre petit résultat. Et eh bien, si jamais cette petite vidéo plutôt longue et un petit peu chiante, bah, si jamais ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, au cas où je pourrais en faire d'autres. Donc euh, voilà, vous aurez la suite avec la tomate et tout. Il y aura également sur la chaîne la jardinière euh, et euh, des plans concernant le, le projet Sequoia. Donc si jamais ces vidéos-là vous plaisent, bah, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like au cas où à vous abonner. Si jamais bah, voilà, vous voulez d'autres vidéos du style, ou même que ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire. Hein. Ça fera toujours plaisir, en positif comme en négatif. Et bien bah sur ce, bah une prochaine. Et puis bah j'espère que vous, on se retrouvera sur ma chaîne. Allez, ciao